Salut c'est moi je suis le robot héros, cadeau d'Ulysse, à Télémax son fils. Je vis dans un grand vaisseau comme un poisson dans l'eau, avec Témis, Télémac et Ulysse. Là pour tous ceux qui ont globalement le même âge que moi, euh, je pense que vous allez euh, me haïr toute la journée. Voilà, bon allez, je vais me sapin. Ok Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers.